Bonjour à tous les amis, je suis Angelo, votre coach sportif pour cette séance de sport gym douce où nous allons travailler dans ce beau parc, le parc bordelais de Bordeaux, un très joli parc. Et aujourd'hui les amis, une séance cardio. Nous allons travailler 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération et nous travaillerons 10 minutes. Aujourd'hui c'est la séance 29. Bon les amis, euh, depuis peu, maintenant, il y a un groupe Facebook, euh, ça s'appelle la Gym 12 d'Angelo. Venez me rejoindre, on va échanger tous ensemble et passer un bon moment. La séance commence maintenant, c'est parti ouais. Les amis, premier exercice, donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on fait du cardio. Le premier exercice va être des coups de poing, c'est parti. Allez, on y va, mettez des coups de poing, on y va. Et avec le smile. Aujourd'hui, soyons fous, vous pouvez vous mettre debout si vous le souhaitez. Vous pouvez faire la séance debout du début à la fin si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire assis ou debout. Assis ou debout. Moi, aujourd'hui, je vais faire la séance debout. Voilà, c'est dit. Ah, je vais faire un circuit de 5 minutes debout. Et le deuxième circuit, je ferai assis. Ah là, voilà, c'est dit. Allez, coups de poing. On envoie les coups de poing, regardez. On en voit bien. Est-ce que je me suis trompé sur les temps, là Non, non, les temps sont bien bons. Ça le temps m'a paru, paru lent. Bon, premier exercice, c'est tout bon. Le deuxième, les amis, c'est ça, regardez. On écarte une jambe sur le côté, ainsi que les deux bras. Regardez, hop. Et l'idée, c'est d'aller vite. D'accord Vous prenez votre temps. Si on est assis, hop. Allez, c'est parti. Sois assis. Vous alternez une jambe, d'accord Ou debout. Allez, debout. Moi, je fais debout. Allez. Je vous l'ai dit, je fais un tour debout et un tour assis. Allez. Yes. Avec le smile. Aujourd'hui, je, je voulais être sur le parc bordelais avec vous. Ouais. J'avais envie. En plus, il fait beau. Allez. On y va. Assis ou debout. Hop. Les deux bras, une jambe. Les deux bras, une jambe. Les deux bras, une jambe. OK, posez. Le troisième, les amis, c'est un tirage avec les bras. Donc, assis, ça donne ça. Vous êtes là, vous tirez, vous tendez les bras bien bas, les poings en bas. Et vous tirez les coudes vers le haut. Le dos droit. On inspire, on souffle. Si on est debout, on inspire et on souffle. On se penche un peu, on n'enroule pas comme ça, non, non, non. Le dos droit, on inspire, on souffle. Le dos bien droit. Surtout pas de dos enroulé comme ça, hein. non, non, non. Dos droit, les épaules bien à l'arrière. J'inspire, je tire, je souffle, je descends. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Le dos bien droit. Surtout pas, on s'enroule le dos. Hein. Surtout pas, surtout pas. Allez, allez le smile, on tire. Et posez Donc ça, c'était l'exercice numéro 3 Montez de genoux rapide Si vous êtes sur la chaise, ça donne ça Rapide, d'accord On pose, on alterne Debout 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok les amis Allez, ça va sonner Et on y va, on y va 1, 2, 3 donc, comme je vous l'ai dit, assis ou debout. Assis ou debout. Alors, j'ai mis des genouillères. Vous de vous demander, mais qu'est-ce que c'est, ça C'est les genouillères. Je me suis fait mal aux genoux. Donc là, ça me permet de faire les exercices et de récupérer. Mais dans peu de temps, je suis guéri, grâce à Dieu. OK. On monte les genoux. Yes. Gauche, droite, gauche, droite. Allez, c'est cardio, hein, aujourd'hui. faut y aller. Hop, hop, hop, hop, allez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, allez, prenez votre rythme, mettez, mettez la gomme, ok, et le dernier, c'est ça, c'est du tipping, on est là, on, est, on reste sur la pointe des pieds, on, tapoque, on tapote les talons au sol, et si on s'assoit, c'est comme ça, vous le connaissez très bien assis, aujourd'hui, debout, allez, allez, Yes, yes, yes, yes, yes. Allez. Allez. On lève. Allez, allez, allez, allez, on donne tout. Boum, boum, boum, boum, boum. Il reste, il reste, il reste, il reste. Combien de temps Combien de temps il reste 20 secondes, c'est bon ça. Allez, le cardio va monter. Allez. Je vous vois, je vous vois. Allez. Est-ce que j'ai bien réglé la caméra oui, oui, oui. oui, ça va. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Allez. Yes, posez. Déjà 5 minutes. Et voilà. La moitié, je vous avez dit, je le ferai debout. Et l'autre moitié, je vais le faire assis. Donc, vous avez le choix, les amis. Soit debout, soit assis. Vous pouvez refaire le circuit debout. Vous vous gérez. Allez, on démarre. Coup de poing. 1, 2, 3, 4. Les épaules bien basses, on souffle, allez, les épaules bien basses, allez, on met des coups de poing, allez les amis, oui, bon, pour vous dire, le groupe Facebook, on est déjà une dizaine maintenant, c'est cool, une dizaine, yes, allez, boum, boum, boum, boum, et sur le groupe, vous pouvez me dire ce que vous souhaitez comme vidéo, vous pouvez me donner des conseils, on échange ensemble, et bientôt, je vais certainement faire des lives. On va voir. S'il y a de, de la demande, je ferai des... Poser des vidéos de sport en live. Et on pourra même aussi prendre des quarts d'heure ensemble où on est tous connectés et je pourrai répondre à vos questions. Ouais les amis, jumping jack. Donc, j'écarte une jambe sur le côté. Hop. Et ainsi que les deux bras. Hop. Allez, c'est parti. On souffle. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Regardez, comme si c'était votre anniversaire. Allez, on souffle. Normalement, les amis, la qualité doit être meilleure que d'habitude. J'ai investi dans un appareil photo pour mettre le maximum de qualité pour vous. Maintenant, on a le micro. Ça, c'est cool. Maintenant, on a la qualité de l'image. Donc, le prochain, c'est ça. On monte un genou et on alterne. Et il tape bien le soleil. Ça fait du bien. Allez, on va redémarrer. C'est parti. On alterne les genoux, la gauche, la droite, le dos bien droit. Toujours le sourire. Montrez les dents. Allez. Le cardio, ça va vous faire du bien. Faire du sport. Comme je vous le dis toujours, le sport c'est la santé. Il faut y aller. Faites bouger votre corps. Il vous remerciera. Je suis entouré de plein de fleurs. Regardez comment elles sont belles. Regardez-moi ça, comment elles sont belles. Elles sont magnifiques. Et posez les amis. Vous voyez comment elles sont belles J'en ai tout autour de moi. Le dernier. On tapote au sol. Allez. Je vais vous montrer en fin de vidéo, les amis. Je vais vous montrer où je suis. Allez, on tapote. Dernier exercice. Et après, je vous montre où je suis. C'est vraiment joli. Et là, il n'y a pas trop de monde. Il est 14h40. Et il n'y a pas grand monde. Donc, je suis tranquille. Allez, on y va. C'est le dernier exercice, les amis. Donnez tout, donnez tout, donnez tout. On y va, on y va, on y va. Il reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on pause Bravo les amis. La séance est terminée. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Vraiment, j'ai besoin de votre soutien. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 60% à suivre les vidéos et ne pas être abonné. N'hésitez pas à vous abonner et mettez un petit like, mettez un petit pouce bleu à la vidéo si ça vous a plu. Alors, je vous ai promis de vous montrer un peu les lieux. Donc voilà, regardez comment c'est beau. C'est très sympa. Là, c'est mon sac. Préparation. En fait, là, je vous ai fait la séance entre un coaching. Là, j'étais un coaching sur Bordeaux à domicile. Et je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo. Ouais, voilà, les amis. Vous avez vu comment c'est sympathique Vous avez vu toutes ces fleurs Regardez toutes les fleurs violettes. Il y en a partout, ouais, les amis. Bon, la vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et soyez bénis. Ciao, ciao.